Salut Internet, ici le Dr Phi pour une petite vidéo en mode vite fait mal fait. Je sais que c'est un petit peu la norme en ce moment, mais j'en ai une autre, une consultation qui va sortir très bientôt. Donc je vous demande encore un tout petit peu de patience. Mais c'était pas tellement pour parler de la chaîne et de son activité que je voulais prendre la parole aujourd'hui. C'était pour parler d'un petit souci qui se manifeste en ce moment, qui est un genre d'apparition du point Godwin. Ce Paul Redwin en fait il apparaît euh, dans des relations euh, assez curieuses et des réactions que je trouve assez, euh, assez étranges à un certain nombre de propos qui ont pu être tenus euh, par euh, par des représentants, des porte-parole des insoumis, des députés, euh, concernant la gestion des flux de personnes et euh, ce que ça implique euh, sur bah, l'accueil des réfugiés. J'ai horreur d'appeler ça des migrants, appelons ça des réfugiés, que ce soit des réfugiés de guerre, des réfugiés climatiques, des réfugiés économiques. Euh, donc euh, leur accueil et euh, comment gérer tout ça, soit euh, les accueillir, soit euh, pas les accueillir, soit euh, discuter de ce qui déco les, les pousse à quitter leur pays ou pas. Il me semble, moi, que ce que soit dans le livret thématique euh, consacré à ce sujet ou dans les propos qui ont été tenus, euh, on explique que, euh, ben voilà, la problématique des réfugiés, c'est ça, c'est une pièce. Il y a deux faces, une ici, une là. D'un côté, il y a des gens qui sont chassés de chez eux par euh, des conditions de vie euh, impossibles, soit impossible d'arriver à gagner sa vie et de s'en sortir, et donc à regret je quitte euh, mon pays, soit euh, c'est la guerre et impossible de rester là sinon je vais mourir, et donc à regret je quitte mon pays. Donc on a affaire à des gens qui ne sont pas contents de partir de chez eux, qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix, et qui se retrouvent donc dans un autre pays, par exemple le nôtre, la France. Et donc ces gens-là, on voit qu'un certain nombre de représentants d'autres pays de notre intéressante Europe, qui est en train de devenir une espèce de foyer des nationalismes les, les plus nauséabonds, disent euh, Moi j'en veux pas, je vais les rejeter à la mer. Les Salvini, ce genre de choses, voilà, c'est ça qu'ils disent. Et euh, les insoumis, ils disent pas ça, ils disent Attendez, il ne faut pas les connaître. Hein. Les gens, ils ont quitté leur pays, ils sont là, on les accueille on est quand même au G5, au G8, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, on est un pays riche, on a les moyens techniques, financiers, humains, d'accueillir ces gens-là. On ne va pas les rejeter à la mer, on n'est pas des fumiers. Maintenant, le problème des réfugiés, il a deux faces. D'un côté, les mouvements de population, et de l'autre côté, les causes de ces mouvements de population. Il paraît juste logique de dire que quand vous avez des gens de ce côté-ci qui quittent leur pays à regret, ce serait peut-être intéressant de chercher à savoir pourquoi, est-ce qu'ils quittent leur pays Et de voir si on n'aurait pas quelque chose à faire pour faire en sorte qu'ils puissent arrêter de quitter leur pays, à regret, parce qu'ils ne sont pas contents de le quitter, et euh, éventuellement euh, voir s'ils souhaitent y retourner, parce qu'ils ne se sentent pas bien chez nous, et que chez nous, bah, voilà ils sentent que ce n'est pas vraiment devenu leur nouveau chez eux. Et dans ce cas-là, pourquoi, euh, voilà, pourquoi ne pas étudier le problème quoi Pourquoi ne pas réfléchir à ce qu'il serait possible de faire il ne s'agit pas d'interdire à des gens qui échangent de pays de venir s'installer en France, il s'agit de dire, écoutez, ben, on vous fait de la place, vous êtes les bienvenus, on va trouver de quoi vous accueillir, on va trouver de quoi vous occuper, et on va faire en sorte que vous puissiez vivre et devenir citoyen si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, et que vous n'avez pas l'impression d'être bien ici, eh ben, voilà, on va essayer quand même de faire en sorte que chez, dans votre pays d'origine, ben, vous puissiez y retourner si c'est ça que vous voulez. Quoi. Bref, en gros, on va essayer d'être un peu intelligent. Ça, c'est la position de la France Insoumise. Euh, et c'est celle que j'ai vue répétée par Mélenchon, Caténin, c'est ce genre de choses. Alors, euh, à cette position, euh, il semblerait qu'il y ait des gens qui opposent une espèce de réflexion, de dire « Oui, mais donc en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que euh, il faudrait pas accueillir les réfugiés. » Alors, euh, non. On dit « Il faut les accueillir. » Oui, mais moi, heureusement que euh, mon grand-père juif qui fuyait la Pologne il euh, y... chassé par l'antisémitisme, il euh, y a des gens qui lui ont ouvert la porte plutôt que de discuter d'abord de savoir ce qu'il fallait faire. Alors, ça c'est un truc qui a été dit, et c'est un truc que personnellement je trouve d'une stupidité sans nom. D'abord parce que sortir le point Godwin comme ça, euh, bah ça n'a jamais mené à rien, hein, donc euh, de la part de quelqu'un qui, si mes souvenirs sont bons est porte-parole d'un mouvement politique de premier plan, c'est pas malin, et en plus de ça, il euh, faut pas confondre l'action politique menée en ce moment en France par ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire pas les insoumis, et qui font des atermoiements, euh, attendent pendant des heures, des jours, des semaines, de savoir si on va accueillir l'Aquarius, et est-ce qu'on va effectivement faire quelque chose, est-ce qu'on va plutôt euh, mettre les gens dans des euh, genre de centres de rétention, ce genre de choses, enfin bref, voilà, qui, qui, qui, qui tournent en rond autour de, de, de, de saloperies, euh, tout simplement parce qu'ils ne sont pas très différents hein, de, de, des, autres, euh, des autres nationalistes puants euh, que je mentionnais plus tôt. Il bah, faut pas confondre eux, qui ont tous les leviers du pouvoir, et toute la possibilité nécessaire de faire quelque chose de correct, et qui choisissent sciemment de ne pas le faire, avec d'autres personnes, les gens des, de la France insoumise, qui disent, alors moi je ne ferai pas comme ça, hein et en plus de ça, je réfléchirai au problème dans sa dimension complète, vous voyez les deux faces de la pièce. Donc euh, confondre ça, moi je pense que c'est ce qui est à l'origine de cette, de, de cette prise de position. Et je pense que personne de sensé ne peut faire ce mélange. C est, c est, je ne vois pas quel est l'intérêt de faire cette confusion, à part, évidemment, euh, continuer à, à creuser euh, le fossé, qui caractérise malheureusement, euh, j'ai l'impression que c'est dans l'ADN de tous ceux qui sont dans la gauche radicale, quand je dis radicale, c'est au sens de « à la racine hein, des idées ». Il faut quand même être un petit peu malin, il faut quand même s'apercevoir que si la gauche radicale a autant de difficultés à faire en sorte que ses idées arrivent jusqu'au pouvoir pour pouvoir être appliquées, c'est parce que nous autres, les gens de la gauche radicale, on a un défaut. Un défaut fort, très profondément ancré, qui consiste à être encore plus vache, encore plus impitoyable, encore plus salaud et encore plus, comment dire, maniaque à la limite de la paranoïa vis-à-vis -vis des gens avec qui on milite, avec qui on manifeste. Des gens avec qui on partage l'essentiel de nos idées, mais on les tient toujours sous la lentille de notre microscope pour vérifier si par hasard il n'y aurait pas un tout petit pouillème de leur manière de faire qui ne conviendrait pas à notre ligne, parce que nous, on a la bonne idée, mais le camarade à côté qui a dit un truc qui ne va pas. Ouh, ouh, ouh, ouh, dehors, je peux plus t'entendre parler. En faisant ça, en cédant à ce genre de travers, en exposant de façon publique ce que euh, nous pensons être mauvais de la part de gens qui sont très semblables à nous dans leurs euh, souhaits politiques et dans leurs attentes et dans leurs idées, en étant, euh, comment dire, incapables de mener un débat contradictoire ensemble, tranquillement, sans en venir au nom d'oiseau, et en mettant ça sur la presse publique, on passe notre temps, nous autres les gens de la gauche radicale, France Insoumise, NPA et, et, et Parti Communiste, et, et, et j'en passe hein, des formations comme ça. On passe notre temps à montrer qu'on est des guignols et qu'on n'est pas capable d'arriver à obtenir cette union, ce rassemblement qui permettrait de faire en sorte qu'enfin nos idées puissent arriver au seuil du pouvoir et faire en sorte d'être appliquées. Alors... Euh, je recommande à tous ceux qui verront cette vidéo de réfléchir deux secondes à ce que ça veut dire d'être de la gauche radicale, de regarder un petit peu dans le passé pour voir quest ce qui a mené tout ce qui a pu exister comme mouvement de gauche radicale à vivre des scissions, des séparations, des schismes internes, la plupart du temps pour des broutilles ou pour des pécadilles. Et ce qui nous a mené à systématiquement devenir des petits groupes factionnés, voilà, des défractions, des, des, des, des, des, des, des molécules, des, des, des atomes qui se tournent autour, au lieu de se regrouper en un gros corps efficace, capable de traiter ses propres contradictions et ses propres problèmes dans un débat euh, sain et apaisé. Et, voilà. et pourquoi est-ce qu'à cause de ça, à chaque fois on se viande Si euh, ce débat sur la politique euh, à appliqué dans la gestion des réfugiés continue à être faite sous forme de procès intenté à un mouvement qui est la première opposition euh, à Macron, et qu'on lui euh, fait ce procès alors que ce mouvement, aussi puissant soit-il, et aussi répandu soit-il, n'est actuellement pas au levier du pouvoir, donc n'a pas la possibilité d'influer réellement sur ce que la France fait en ce moment, eh bien, euh, je vous l'annonce tout de go. Hein. Il n'y aura pas de gauche qui passera aux prochaines européennes, en France, et euh, on va se viander. Donc euh, soyez intelligents, et euh, essayez de regarder au-delà des positions simplistes et des points de Godwin. Rappelez-vous que la plupart du temps, les problèmes politiques dont on est en train de parler, c'est des problèmes qui ont deux faces. Et que comme toute pièce, on ne peut pas s'occuper d'une face sans avoir l'autre. Allez, salut